the sur un Michel Onfray un peu moins visible finalement euh, que celui qu'on aperçoit beaucoup ces derniers mois, notamment euh, dans les médias et qu'on lit aussi beaucoup. Euh, j'ai eu envie de travailler sur euh, la face cachée de l'iceberg, j'ai envie de dire, c'est-à-dire aussi sur le Michel Onfray littéraire et poétique, car peu de gens finalement savent que notamment chez euh, son éditeur Galilée, il a publié de nombreux recueils à la fois de poésie, mais aussi des, des textes, de critiques d'art extrêmement intéressants sur Garouz, sur Ernest Pignon, Ernest et sur beaucoup d'autres. Et ce sont des textes que j'ai moi-même découverts après ces grands livres les plus connus finalement, et que j'ai trouvé à la fois passionnants en tant que tel et très révélateurs sans doute d'une approche philosophique qui euh, se tient sur une ligne de crête qui, moi, m'intéressait particulièrement, parce qu'elle m'a fait très vite penser, notamment à Gaston Bachelard, euh, et qui est une ligne de crête où on essaye de tenir à la fois l'ordre de... Euh, l'intuition, finalement, et l'ordre de la raison. Et partant d'une intuition donnée, euh, aller, avec un développement critique, argumentatif, rationnel, etc., euh, développer euh, une pensée. Et j'ai trouvé que c'était là un point de jonction possible entre euh, la poésie, finalement, et la philosophie au sens plus large, qui méritait d'être explorée. À titre personnel, effectivement, moi je viens de, euh, de la poésie quelque part, à la fois parce que j'en écris, parce qu'elle m'intéresse depuis longtemps, parce que j'avais travaillé sur euh, un, un autre de ces humanistes au sens large qui se sont intéressés à beaucoup de, de domaines finalement et de disciplines, qui était Max-Paul Fouché, et donc cette, euh, cette réflexion-là sur euh, les, le type de vertige finalement un peu existentiel qu'on affronte d'une part avec les moyens de la poésie qui sont les moyens euh, du langage et de la musique, et d'un autre côté avec les moyens de la philosophie qui sont ceux évidemment d'une pensée plus plus, plus argumentative j'ai envie de dire c'était c'est une question que je me posais depuis depuis longtemps et je trouvais vraiment que l'œuvre de Michel Onfray parce qu'elle est multiforme parce qu'elle s'intéresse à des sujets en apparence extrêmement euh, diff différents, finalement, euh, permettait d'aller euh, d'aller explorer cette cette zone là grise où en fait les deux euh, approches loin de se contredire viennent complètement euh, se euh, compléter et même se féconder mutuellement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans la partie de l'œuvre poétique, peut-être par définition, parce que la poésie est un espace dans lequel on expose quelque chose qui est plus de l'ordre de de l'intime et donc aussi de la fragilité euh, intérieure euh, on, on voit des, des choses qui sont euh, qui laissent plus de place euh, aux, aux doutes, aux frémissements, à l'interrogation, aux, aux, aux vibrations un peu, un peu imperceptibles. Et donc on a un ton qui est extrêmement différent, effectivement, dans l'œuvre poétique notamment, euh, dans, les, dans les haïkus, par exemple, de celui qu'on va trouver dans d'autres textes de prose plus politiques, par exemple. En même temps, euh, j'ai voulu regarder ce qui était de l'ordre du poétique pris au sens large, c'est-à-dire pas seulement la forme, ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement la forme en vers ou en haïku, mais c'est ce qui est de l'ordre du poétique dans la prose elle-même. Par exemple, je trouve que les journaux hédonistes de Michel Onfray sont euh, un exemple assez passionnant euh, de, finalement, de travail sur une émotion poétique au départ, qui est de l'ordre de ce qu'Alain Jouffroy appelait la poésie vécue, c'est-à-dire non pas seulement, euh, la, encore une fois, la forme en elle-même, mais plutôt la manière de parler d'un instant d'éblouissement ou d'émerveillement dans le monde. Il y a aussi la notion de, de satori qui apparaît chez, dans, le, dans le bouddhisme zen, il y a la notion de apax existentiel qui est une notion euh, que Michel Onfray a beaucoup développé dans son œuvre. Et on voit bien dans les textes des journaux et de Nice que partant d'une lecture, d'une promenade dans une ville euh, ou de tel ou tel finalement, moment un peu particulier d'émerveillement, il va pouvoir ensuite dérouler sur un court texte qui est à la fois d'ordre euh, euh, autobiographique, finalement, et philosophique, euh, un, un, un cheminement qui, euh, qui m'a semblé extrêmement, euh, extrêmement intéressant et très, très fécond. Et c'est d'ailleurs dans ces journaux hédonistes qu'on trouve un texte consacré à la rencontre, entre guillemets, avec Gaston Bachelard quand il est enfant, et avec ce premier texte de philosophie qui va sans doute le marquer, qui s'appelle la psychanalyse du feu, et où il dit bien à ce moment-là ce qu'il doit à cette forme de matérialisme poétique, qui est celui de Bachelard, et on retrouve là une forme, encore une fois, d'oxymore, c'est-à-dire d'apparente contradiction, alors qu'en fait, on peut bien tenir les, les deux termes, du rationalisme lyrique, du poète-philosophe, du, euh, du matérialisme poétique, et on voit bien que ce, cette rencontre avec euh, l'œuvre d'un philosophe qui ne se ne refusait pas non plus à aller regarder euh, des choses extrêmement concrètes, la manière dont un, un coquillage finalement euh, avait été construit et qui réfléchissait sur l'image sur sur du grenier et qui citait en permanence des poètes. Il était très proche des poètes dits de l'école de Rochefort, par exemple. Et on voit bien comment euh, l'œuvre de Gaston Bachelard et cette façon de se servir de sa subjectivité pour en tirer un raisonnement ensuite universalisable a sans doute marqué Michel Onfray. J'ai tendance à penser que euh, aujourd'hui on, on parle de Michel Onfray beaucoup plus qu'on ne le lit. Euh, et que ce serait bien, c'est à ça que j'ai eu envie de contribuer euh, finalement en écrivant ce texte qu'on retourne à la source euh, en accomplissant une sorte de travail qui est finalement celui que lui fait depuis des années dans sa contre-histoire de la philosophie ou quand il travaille sur tel ou tel auteur, c'est-à-dire que au lieu de lire euh, les articles euh, au lieu de ne s'attacher qu'aux euh, échos, j'ai envie de dire médiatiques sur telle ou telle question, qu'on aille à la source, qu'on aille lire des textes et euh, là, on verra se déployer une pensée qui est à la fois extrêmement euh, euh, consistante, mais cohérente aussi dans le temps. Il y a finalement des lignes de force qu'on retrouve partout. Et je pense en effet, euh, sans doute parce qu'elle est justement multiple, diverse, et euh, difficile à appréhender dans la diversité de ses approches, on ignore souvent euh, ce versant-là, qui est un versant, euh, qui est un versant euh, lyrique aussi euh, de l'œuvre de, de Michel Onfray, qui mérite réellement d'être découvert. Je pense que cette tendance à, à parler de ce dont on a entendu parler plutôt que de parler de ce qu'on a lu, étudié et compris, et effectivement, est effectivement symptomatique d'une époque qui d'abord euh, euh, fonctionne euh, en, au fil des sollicitations médiatiques et dans une urgence extrême où il faut prendre position parfois avant même de s'être arrêté un instant pour réfléchir mais aussi parce que ça renvoie euh, à, des, euh, à des manières un peu cliniques de réfléchir parce qu'on veut se positionner en fonction d'un parti, d'un nom, de ce qui se pense ou doit se dire à Saint-Germain-des-Prés à un moment donné ou à un autre alors qu'en fait euh, ça serait parfois bien de s'enfermer pendant deux ou trois jours, euh, d'aller prendre les textes, de, de vérifier euh, véritablement ce qu'il en est, de relire et puis ensuite de prendre position. Le rôle et la et la mission du philosophe dans la cité, euh, ça reste bien une fois qu'on a travaillé et à condition d'avoir travaillé euh, d'aller euh, pouvoir expliquer, vulgariser encore une fois au meilleur sens du terme, c'est-à-dire clarifier une pensée pour que d'autres puissent y venir. C'est bien ça la mission, j'ai envie de dire un peu euh, à la fois euh, aristocratique, c'est-à-dire qu'on n'abandonne rien du fond de la qualité d'exigence intellectuelle, mais en même temps démocratique, c'est-à-dire complètement ouverte à tous, euh, de, la, de la pensée philosophique, d'où le lien évident en fait avec, euh, sur le terrain, euh, l'université populaire par exemple, c'est-à-dire l'idée qu'on va s'asseoir euh, euh, à une table et pendant euh, deux heures parler de philosophie devant, euh, devant mille personnes. C'est la même démarche qui conduit à aller à la télévision parler cette fois devant des millions de, de, de personnes.